Merabar arkadaşlar, Oshgazdiniz, Ben, Hourra Aujourd'hui on va réagir encore à une autre vidéo de l'armée turque. C'est dernier temps, j'équipe j'ai l'armée turque quoi, j'ai kiffé Aujourd'hui on va réagir à une vidéo de l'air force turque. Qu'est-ce que, qu'est-ce que les pilotes de l'air force turque a de spécial Commençons cette vidéo. Ça commence bien, sur la route. Waouh. Ils arrivent très très bien, très très bien. On dirait dans un film. Ils sont bien préparés. On dirait dans un film. Ils étaient, ils étaient grave grave chaud pour cette vidéo. Ils étaient grave grave chaud. Ils sont bien préparés pour cette, pour cette vidéo. Je pense qu'ils vont m'épater, ils vont m'étonner ou quoi Wacho. Là il y a les... Je ne sais pas si c'est les commandants C'est une petite formation Waouh Les avions cool Les avions de chasse J'aime les avions de chasse des ouf J'équipe les avions de chasse. Waouh Là, ils sont prêts. Ils se préparent pour décoller. Ils s'habillent, ils mettent des combinaisons et tout pour décoller. Wow. Sure. Là ils sont prêts. J'aime cette vue. J'aime les drones et tout. J'aime comment on les filme des hauts. Vous les avions. C'est top, top, des top des top. Non, c'est cool. C'est cool des ouf. C'est cool. Ils sont prêts. Ils sont prêts à décoller. Ils sont prêts à décoller. On les guide et tout. Waouh, waouh, waouh, wow. je kiffe cette vue, vous voyez cette vue, ils n'ont pas encore, ils n'ont pas encore fait des démos, ils n'ont pas encore fait des démos, déjà je suis, je suis choqué quoi, je suis, <rire> je sais pas on va expliquer, je suis content, je suis, je suis déjà épaté quoi, je suis déjà épaté Ah c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. cool, cool grave, cool grave, regarde, ah non, non. <muché> <What>? <muché> wow! <muché> wow! Yeah, Waouh wow. Non Non, non, non, non C'est pourquoi j'ai kiffe les avions de chance Je kiffe les avions de chance de ouf Je kiffe les avions de chance, frère Parce qu'ils peuvent faire... Ils, ils font des trucs très incroyables les avions de chasse, ils font des trucs très, très incroyables en haut. Ils peuvent faire des spectacles et des spectacles. Je suis épaté. Là, je suis épaté. Là, je suis épaté. Ils sont bien formés. Ils sont très, très bien formés. What What What What, What? <rire> Les avions sont passés genre... Non, oh! non, non, non. Non, non, non. No, ah, no. oh, si si c'était moi qui pilotais ça, j'allais avoir chaud de ouf. Chaud grave, chaud, chaud, chaud, chaud, j'allais avoir chaud. Mais, hey, ils, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur, ils sont bien formés. C'est pourquoi ils sont bien formés. Ils n'ont pas peur. Waouh What Wow non, non, c'est incroyable. Frère, c'est incroyable, c'est incroyable, frère, c'est font, C'est qui font, c'est qu incroyable. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. What? Non, ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds ces mecs. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas peur. Ils sont, ils sont grave, grave chaud. Ils sont grave, grave chaud ces mecs. Ils n'ont pas peur. Ils... Non, si c'était moi, j'allais flipper sa mère. Si c'était moi, j'allais flipper, flipper sa mère. Et ils sont bien formés, ils sont bien formés. Ils peuvent faire tout ce qu'ils, tout ce qu'ils veulent là-haut. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent quoi. Ils sont bien, bien formés. C'est moi, j'allais flipper grave. Oh. Cool. Wow. Wow. Wow. Waouh waouh frère, frère. Wow. Wow. Frère. Je suis grave, grave épaté, frère. Je suis grave pas épaté. Je suis grave, grave épaté, frère. Je suis. Je suis grave épaté. Ils m'ont épaté de ouf, ces mecs. Ils m'ont épaté de ouf, ces mecs. Ils sont bien formés. Ils sont grave, grave bien formés. Ce sont des mecs. Non, ils sont chauds. Ils sont chauds. Je ne savais pas que leur force était. Bien formés comme ça. Ils sont bien formés. Si vous avez kiffé la vidéo, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux, frère. Lâche, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire quoi. C'était votre gars, YK Isiris, et je vous dis, Gourou Shurus, see you,